Bonjour, je m'appelle Francisco Vázquez García et je suis professeur à l'université de Cadix en Espagne. J'ai travaillé sur la pensée espagnole, et la pensée française contemporaine. Parmi les Français, j'ai travaillé sur Canguillen, sur Foucault, Bachelard, Bourdieu, l'école de Sanal. Et aussi, j'ai travaillé sur la relation entre la biopolitique et l'histoire de la sexualité en Espagne. Sur ce sujet, j'ai publié quelques, euh, autour de 25 euh, euh, livres, de nombreux articles, et j'ai donné des, des conférences et des cours dans des universités britanniques, françaises, espagnoles et latino-américaines. J'ai fait aussi des, des études de philosophie à l'Université de Séville, des études de, de, de, de Grès, et après j'ai fait mon doctorat à l'Université de Cadix, avec des séjours au Centre Michel-Foucault de, de Paris, J'étais chercheur invité au Centre de Recherche Historique à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales à Paris en 1985-1984-1985. Et aussi, j'étais professeur invité à l'Institut de Médecine Sociale de l'Université d'État de Rio de Janeiro au Brésil entre le 2014-2015. En 2015, j'ai effectué un séjour de recherche à Paris avec le professeur, professeur Jean-François Bronstein et le professeur Paul de Bruy au CAPES Rue Dulle, pour travailler sur les fonds le fond canguillers. Au début des de, de années 1980, alors que j'étudiais la faculté de philosophie de Séville, en Espagne, j'ai découvert l'œuvre de Foucault et m'intéressait à, à la révolution, déjà soulignée par, par l'historien Paul Vein, que les études archéogénéalogiques euh, introduisaient dans les savoirs historiques. En enquêtant sur les sources de cette révolution, je suis tombé sur l'œuvre de Candillen. J'ai alors décidé de me consacrer, de consacrer ma, ma thèse de troisième cycle euh, à la recherche et à la systématisation de la conception de, de l'histoire des sciences de Canguillem. À cette époque-là, Canguillem était considéré comme un épistémologue, comme un historien des sciences, et son œuvre qui, à l'époque, était vraiment peu connue, surtout en Espagne fut récits dans mon pays, en Espagne, à travers la lecture qu'en firent et ses disciples, surtout Dominique Lecourt et, et, et Pierre Macherey. Ces thèses que j'ai faites du troisième cycle, partiellement publiée, euh, à l'année 1987, ainsi que celle que j'ai faite plus tard sur Foucault, à l'année 1987, où j'ai analysé dans cette thèse de doctorat sur Foucault ses liens avec l'histoire sociale de sanal et avec l'histoire épistémologique française. Je l'ai envoyé au même qu'Anguillem et il m'a répondu très gentiment en commentant mon travail avec beaucoup de détails. Des copies de cette correspondance se trouve au fond canguillen du Capes où je l'ai envoyé quelques années après. La consultation des de fonds canguillens ainsi que la lecture de, des volumes de ses œuvres complètes publiées par, par les Parvin, m'ont confirmé d'une partie que l'engagement du philosophe l'épistémologie et l'histoire des sciences reste relativement tardif et moins central que je n'en avais pensé avant à l'époque de ma, ma thèse de troisième cycle. Ces sources m'ont révélé un qu'un philosophe pratique, philosophe de l'action, un qu'un philosophe moral et politique aussi. Et j'ai aussi trouvé dans cet immense matériel des cours, des de leçons, des brouillons, un canguien professeur qui préparait très soigneusement ses interventions. Et aussi j'ai trouvé un penseur systématique avec un vrai projet philosophique cohérent lié au thème de l'action, au thème de la valeur aussi. J'ai également découvert le grand nombre de lectures espagnoles, ça a été pour moi vraiment une surprise, des lectures espagnoles qui sont présentes à Canguilhem euh, par rapport à, à, à, à des auteurs comme Gómez Pereira, comme euh, Ramón Touro, comme Francesc Tosquelles, comme Gregorio Maragnon ou, ou Eugenio Dos. Ces matériaux, consultés au fond de la rue ont été vraiment décisifs pour la préparation de plusieurs articles et aussi pour la préparation de mon livre, dont le titre Georges Canguillem, Vitalisme et sciences humaines, une monographie de recherche, qui a été publiée fin 2018. C'est le premier livre sur Canguillem en Espagne, qui a été publié en Espagne, et c'est aussi le deuxième livre publié dans sphère hispano-américaine. J'ai choisi un texte de l'introduction aux les normales et les pathologiques que l'on retrouve aussi dans la thèse dans l'essai sur quelques problèmes, problèmes concernant les normales et les pathologiques de 1943 de Canguillem. Je l'ai choisi car je crois que, que ce texte exprime très bien une conception non pas pure, bien sûr, mais plutôt hybride de la philosophie comme réflexion de second ordre basée sur des pratiques et sur des savoirs qui lui sont initialement étranges. C'est une manière d'apprendre la tâche philosophique que j'ai toujours partagé et que l'on retrouve également exprimé, et exprimé, ça, ça c'est un peu surprenant, à peu près dans les mêmes termes, dans une lettre du philosophe espagnol Ortega Gasset. Donc je vais lire le, le texte. La philosophie est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne. Et nous dirions, volontiers, pour qui toute bonne matière doit être étrangère. Avant, ayant entrepris des études médicales quelques années après la fin des études philosophiques, et parallèlement à l'enseignement de la philosophie, nous devons quelques mots d'explication sur nos intentions. Ce n'est pas nécessairement pour mieux connaître les maladies mentales, un professeur de philosophie peut s'intéresser à la médecine. Ce n'est pas davantage nécessairement pour s'exercer à une discipline scientifique. Nous attendions précisément de la médecine, une introduction à des problèmes humains concrets. Merci beaucoup.